Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Le but de la lumière dans les jeux vidéo est de créer une atmosphère qui permet de raconter une histoire aux joueurs. Normalement, une fois que vos lumières sont installées, le boulot est terminé et vous passez à autre chose. Mais une fois de plus, Star Citizen n'est pas comme les autres. Et comme les planètes possèdent un cycle jour-nuit, les développeurs souhaitent que les lumières reflètent cet état, sans pour autant se contenter d'un on-off. Auparavant, pour avoir un bon rendu de lumière, les développeurs prenaient un échantillon de l'environnement autour de la source et cela permettait d'avoir un rendu avec un certain type de lumière, mais qui était statique. Le développeur devait à chaque fois choisir s'il préfère avoir le meilleur rendu pour le jour ou pour la nuit. L'autre problématique était que les lumières restaient allumées toute la journée, ce qui n'est pas très bon pour les performances et brise totalement l'immersion du jeu. Heureusement, les développeurs ont créé de nouveaux outils permettant de changer cela. L'un d'eux est le capteur en temps réel. Chaque fois que la lumière du soleil a suffisamment bougé, les sondes font une nouvelle capture de l'environnement et projettent de nouvelles lumières. L'avantage de cette technique est que la lumière change tout au long de la journée et s'adapte parfaitement à l'environnement. Le deuxième outil qu'ils utilisent est le groupe de lumière Nick Temeral. Il fonctionne sur le même principe que le groupe de lumière d'état que l'on peut retrouver dans les vaisseaux et qui change les lumières de celui-ci quand il est endommagé. Cela permet tout simplement de changer l'état de ses lumières en fonction du jour ou de la nuit. Ce système a déjà été appliqué en 3.9 à New Babbage. C'est ce qui permet de changer l'ambiance du Wallis Bar en fonction des heures de la journée. Tous ces changements sont très importants pour les développeurs, car ils peuvent changer votre ressenti d'un environnement en fonction des moments. A partir du prochain patch et de ceux qui suivront, toutes les anciennes zones seront converties au nouveau système. Cela comprend bien sûr les avant-postes et les souterrains. Passons maintenant au Spring Report. De nouveaux concepts de tenue de sport pour les PNJ de New Babbage ont été conceptualisés. Toujours concernant les personnages, le travail continue sur Eddy Parr, le tenancier du Wallis Bar est honneur de mission. Et vu les futurs divertissements qui auront lieu sur Microtech, nous devrions également avoir affaire à son vieil ami Michael Shaw, un contrebandier approvisionnant les locaux préférant la fête au sport. Toujours sur New l'équipe environnement termine les hangars high tech qui permettront de faire décoller de plus gros vaisseaux depuis le spatioport. Les modules Cargo passent en face de white box et offriront de nouvelles opportunités, particulièrement avec l'application de trading du Mobillas arrivant prochainement. Vendredi dernier, les gens qui ont vu le live ont pu voir ce que les développeurs étaient capables de faire en une heure à peine. Mais ce que vous voyez ici sont des essais qui ont demandé beaucoup plus de temps. L'idée est de tester le rendu que cela peut donner au point d'intérêt dans l'espace. Ces tests-là étant spécifiques aux aires de repos peuplant le système. Une fois que le processus sera maîtrisé, ces nuages seront la base de l'habillage des environnements que nous pourrons trouver un peu partout. Pour finir, les surfaces de planètes continuent d'être améliorées par les développeurs, et les avancées qui sont faites obligent parfois à revenir en arrière dans les vieilles zones pour les remettre à jour et leur faire profiter des dernières améliorations. Les nouvelles maps que Tiki CIG permettent d'aller encore plus loin dans les variétés d'environnements et de profiter pleinement de la résolution des textures de terrain. La finalité de tous ces changements sera une meilleure distribution des objets, des changements de terrain plus naturels et une lecture du terrain distant plus précise. Les artistes peuvent aussi gérer des données de terrain plus complexes, ce qui augmente la maîtrise de la création de terrain et qui rend les résultats plus prédictibles. Cela se traduit par un gain de temps lors de la création des environnements et donc accélère encore un peu plus le processus de création dans son ensemble.